Parce qu'on s'aime à la folie. Je dédie ces lignes à mes complices inconsolables, à mes cassos, que les conseillers d'orientation ne savent plus caser. Au en sursis, tous les marmots de la zone grise, genre agités trop bruyants dès la matière. À ceux qui se terrent dans un silence assourdissant, Pour rescapé de l'abattoir, à ceux qui mentent et ceux qui manquent. Premier couplet. Comme pour planter le décor, détourner le destin immaculer le poster. Quelques mots pour transgresser le mot d'ordre, pour gâcher le festin et provoquer bordel. le bordel. Le bordel, de partout ça se rétrécit si Les mes ont bâillonné, l'asile et la ville. Cherche même pas une issue, tout autour c'est pareil. Des centaines de lieux clos ont jalonné nos vies. Le bordel, où je traîne la camisole, par de toutes tes douleurs. On a la turbine, à la chaîne, de la crèche à la morgue À la longue, les injures, où façonner les corps. Les vautours sont sortis, sortie, psy -café, ton office Fais nos vies des parcours, promenade en zone grise pas que je relève de la psy, y problème C'est pas dit que je m'en relève, ici Promis garde on mon garde à vous veut que tu te mettes à table, comme en garde à vue, sale Peu de garde-fous, peu de cartes à jouer C'est que le jeu est truqué, c'est que le proc fait l'arbitre et la nuit dort d'Orpési, pendant que mes morts ou vives Joue de la corde à vie, serre des dents Moi j'ai de la haine à revendre Mais là je leur fais gratuite Bienvenue dans les non-lieux de la raison médicale Où l'erreur est proscrite et la bête est humaine L'horreur trop quotidienne, à la longue trop banale N'a plus parfum de scandale Bienvenue dans le meilleur des mondes où la route est balisée, pavée de bonnes intentions. Soyons sages, T'inquiète, il s'occupe de tout. S'attend du sommeil du juste. Second couplet pour provoquer le désordre, pour peupler le désert et réveiller le désir de piller le bazar, de brûler le trésor ils courtisent l'histoire, on se fait baiser par le récit Bordel, j'ai mal, t'as mal aussi on ne guérira jamais, mais c'est peut-être mieux ainsi C'est certain qu'à sainte anne ils en par centaines de vrais mots réduits à des symptômes mais on se soigne pas de ce monde, il se rappelle à nous, partout, tout le temps Dehors, les murs, dedans, la bombe, ça peut décevoir à tout instant Reste à savoir qui commence, est-ce la terre ou nos têtes, c'est le même mouvement On crache les mêmes poussières, même fumée, toxique, même carrière en friche Dont grands savants veulent extraire la pierre de folie Signe de ton sang, bas pas, page ou sur les murs de ta cellule. La psy m'a tué. Y'avait quelqu'un au fond de la cage, rebelle en colère, impatient, puis plus rien. Je vais peut-être être pénible une fois cette fête finie. J'aurais gratté quelques rimes avant le chaos technique. Vestiaire, maintenant je rejoins le bestiaire. Pas le choix, mes délires sont féconds ou bien alors mortels. Bienvenue dans les non-lieux de la raison médicale. L'erreur est proscrite et la bête est humaine.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 Bienvenue dans l'envers du monde, les chemins sont tortueux et la folie féconde ou mortelle Où pousse la mauvaise herbe, où le cadavre bouge encore et il cherche la sortie C'est le bordel Carnaval désagité, la bande à marginale, grain de sable dans le barier, le cauchemar des voisins, terreur de la bourgeoisie, la oisive plutôt que leur France moisie Bordel, c'est pour mes combattants, dans les luttes quotidiennes, autant au taf que je résolu même quand c'est mort d'avance Que c'est la foire d'empoigne, que ça se tire dans les pattes A mes parasites qui se regardent en face Tous ceux qu'on les mains dedans, mais qui lâchent rien quand même C'est big up à ceux qui essayent C'est la, la brèche, la mèche, la vraie cavale, la vraie cavale.